Sur Crash Bandicoot 2. Euh, je vais changer peut-être les les informations. Hop. Euh... Ouais, mais, mais, mais Plinks, euh, bah, du coup, il y aura. Il y a déjà les deux premières parties. Il bah, y a déjà la partie que tu as, as ratée. La partie que tu as ratée est déjà sur, euh, sur YouTube donc n'hésite pas à aller la voir et euh, et là bah, tu rattraperas le replay demain, il bah, y a moins d'une heure, il y a 40 minutes qui manquent pour aujourd'hui donc voilà euh, on termine l'aventure folle de crash dans crash bandicoot 2 après avoir terminé asdex falls, on en avec la fin de Crash Bandit qui coûte 2 pour rager un peu Tac. Et donc là le jeu, Crash Bandit coûte 2. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, et hop, on enchaîne Yo Tsutsu Oh Tsutsu Comment ça va Ça va Le pilote Le pilote Ça fait plaisir de te voir sur Twitch. Comment ça va Je fais ça demain sur le trajet du boulot. Alors, le... le Très très très fatigué. Et toi, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Euh... Ça y est, ça a repris les compétitions. et tout là euh... Je fais ça... Euh... Donc tu verras, Plinks, pour, le... Pour, le... pour les replays, la partie 2, elle dure 2h30. Il y a à peu près 2 euh, heures de, de let's play. Et là la partie 3 elle dure 40 minutes. Mais, euh, mais tu vois le jeu il est complètement fou. Quoi. Il est complètement fou. Sur cela bah, nous on va entendre se qualifier pour les Olympiques. Euh, moi contre Kylian on dort pas. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais j'espère tellement. Mais c'est même sûr que vous allez y arriver. C'est même sûr que vous allez y arriver. Donc euh, Tutsu qui est forcément euh, pilote de la Gran Turismo Academy avec Kylian. Euh, et donc là, bah, c'est les, les qualifications. Donc euh, c'est un par pays. Ah non, c'est un par pays. Ah mais oui, les Olympiques, oui oui. Là, c'est pas les, c'est pas les GT Series. Ah ouais, d'accord. Aïe aïe aïe. Putain, un par pays. Bah les gars, hein, euh, merde à vous. Hein, dans tous les cas, on sera derrière vous, hein, que ce soit que ce soit toi ou toi ou Kiki. Euh, mais mais voilà. Là, les, les GT Series, ils ont repris en mars. Si je dis pas de bêtises. Le, la la compète elle a repris en mars Avec toujours le le Comment ça s'appelle La finale en, en novembre ah voilà du coup là c'est les olympiques et, et du coup c'est quand les, bah les la, la manche qualificative Car avant je vous en prie 6000 oh, km en 5 jours What 6000 km en 5 jours Putain hein, c'est incroyable et c'est quand, du coup, là, les les, les qualifications euh, bah, des... Des... des Olympics C'est quand la grande date <rire> Il y a Crash qui attend en mode « Bon, les gars, je fais quoi, là ?» Putain, mais c'est vrai que Crash, en plus, on était au dernier niveau. Là, on va rager sec, là. Euh... Ah, il nous, restait un... ah ouais, il nous reste un monde. Un monde avec le boss. Oh là là, ça va être compliqué. Maintenant il reste 6 jours final à Singapour du 22 au 25 juin. Incroyable. Incroyable. Putain, je vais trop suivre ça. Putain, bah je croise fort les doigts pour vous les gars. Franchement, déjà, c'est ouf de. C'est de, ouf de, de, de pouvoir en être aux phases qualificatives. Donc déjà, bravo encore. C'est complètement ouf. Kylian en 1.14,910. Moi en 1.14.. Waouh les gars, vous êtes trop chauds <rire> Vous êtes trop chaud. même, c'est quand même, quand même euh, affolant. En plus, il me dit que Kian, quand j'en parlais beau GT Series, il me dit qu'il ne joue pas tellement, tellement que ça, lui. C'est ouf. Et du coup, est-ce que vous avez testé euh, du coup, sur, sur GT7 le mode VR Parce que moi, je dois, je dois admettre que GT7, c'est pas ma tasse de thé parce que honnêtement, euh, je m'ennuie un petit peu dessus. Parce que je n'ai pas votre niveau. Par contre, euh, j'ai tué le jeu en VR. Je lui ai mis 40 heures. Euh, je le ferai quand je serai plus relax. <rire> tu verras honnêtement. Euh, tu verras honnêtement euh, quand tu le testeras. C'est affolant. En tout cas, n'hésitez pas à suivre la chaîne de, de, de Toutou. Et comme ça. Et en plus, est-ce que tu diffuses sur ta chaîne les, euh, les, les compètes trucs... enfin, Par exemple, la, la finale du 22 au 25 juin, ce sera uniquement sur la sur la chaîne... PlayStation et Grand Tourisme ou on peut le voir aussi sur ta chaîne à toi Ou sur ta chaîne à toi, c'est uniquement pour euh, t'entraîner Dans tous les cas, euh, je vous conseille d'aller voir, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Dès qu'il y a les GT World Series, je commence les, euh, je vais stream. Ah, trop bien Trop, trop bien. Ça, ça va être incroyable. Ça, ça va être incroyable. Bah, en tout cas, euh, putain, il faudrait trop qu'on se fasse aussi une émission, en cas avec Kylian et tout, qu'on parle de... de, de... De, de votre aventure sur les GT series ça pourrait être trop trop intéressant de, de se faire un petit débat euh... ok ça commence super bien non. ok j'avais un masque que j'ai perdu déjà donc euh, ça commence super mal en plus ça tu me fais du bien du crash comment ah bah là là moi crash c'est crash c'est c'est c'est mon petit... Euh... Ah, lui, ce... Voilà, j'en étais, étais sûr. Crash, c'est la mascotte, hein. C'est euh, ma mascotte. Même si euh, je rage beaucoup trop sur le jeu. Ah, super. Cette... Là on en est au tout dernier niveau de Crash Bandicoot 2. C'est-à-dire qu'après il y a le boss final et après on a terminé. Et la dernière fois je me souviens je suis mort en fait. Euh... Ben, je suis mort euh... Je suis mort tout simplement devant le... la fin en fait du... du niveau Donc il y a eu un petit rash kit, je... je vais le confesser fan surtout de Crash Nitro Cart et Team Racing... Euh, Tac Team Racing. Tu n'as pas fait CTR Crash Team Racing parce que c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Ah donc je dois offrir 5 subs. Ah bah oui parce que la dernière fois il y a vraiment eu kit hein. Euh, oh non mais non mais non. Enfin, va il ne il peut pas y avoir kit ce soir parce que là je suis obligé de le finir. Je suis obligé de le finir. Mais euh, Mais oui oui... Euh, la dernière fois je, je confesse il y a eu Rashkit hein. J'ai joué 2h30 au jeu. Et, euh, et à la toute fin, je me suis dit, allez, dernier niveau. J'ai déjà passé pas mal de temps. Et je meurs. Euh... Putain, mais c'est pas possible. Euh, et de toute façon, c'est foutu. Il reste plus qu'une vie, c'est foutu. Il va falloir recommencer. Et, euh... et donc, j'avais trop galéré. Et j'ai perdu, je crois que j'avais 6 vies, je crois, un truc comme ça. J'ai perdu toutes mes vies dans le niveau. Et quand j'arrivais. Mais non. Quand j'arrivais à la fin, à la toute fin, euh, je suis mort mais devant, devant le, devant la porte finale en fait, qui faisait que euh, j'avais terminé le niveau. Qu'est-ce que je fais Mais qu'est-ce que je fais Voilà, c'est l'échauffe, c'est l'échauffement parce que ça fait, ça fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, donc là on s'échauffe, on n'est pas sérieux, on va. Mais c'est une blague. Non, mais... Tu seras présent au final mondial cette année. Bah écoute, euh, je vais essayer. Je vais essayer. Ça va surtout dépendre de, de, de savoir si PlayStation, euh, si je suis sur la liste de PlayStation. Mais j'espère. J'espère parce que euh, je connaissais les World Series un petit peu comme ça de nom euh, et je suivais un petit peu de loin. Surtout plus, je savais qu'on avait une belle scène française. Mais là, c'est vrai que ça m'a permis de, de vraiment découvrir. Et euh, j'ai trouvé ça génial Et donc du coup euh, Du coup euh, bah, j'espère maintenant que J'espère euh, être là Putain Parce que euh, j'ai trouvé ça vraiment super cool T'as fait des belles stories en plus Bah ouais bah tu m'étonnes Tu m'étonnes tu m'étonnes Mais là en plus cette année si je viens Je pense que je... Je ferais vraiment un reportage, euh, un reportage sur place. Oh putain, mais non, mais Chris, je pense que je ferais vraiment un reportage sur place, euh, sur vraiment les, les trois jours de, les trois jours avec, euh, avec interview, etc. Euh. Euh, en fait, pourquoi il fallait faire ça Il y avait rien de riche en émotion le dernière Ouais, je, bah, surtout avec toi qui nous. Putain, j'avais pas vu. Puisque du coup, toi, t'as vraiment eu euh, la poisse sur ta sur, sur la dernière course, quoi. On était, mais je pense qu'on était aussi dès que... Enfin, pas aussi dès que toi, c'est pas possible. Hein. Mais on avait vraiment le somme avec ton, ton volant qui, bah, qui, qui rend l'âme, quoi. Putain Chris euh Je pense qu'on va recommencer parce que là... Euh... Non, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Euh, sur, la, sur la manche la plus importante, il y a le volant qui. qui.. qui, qui rend l'âme, quoi. Qui rend l'âme. C'est.. J'imagine même pas la sensation en fait. Parce qu'au final, tu. Bah voilà, c'est.. C'est une saison entière, entière à. Putain mais c'est pas possible, je me concentre pas. C'est une saison entière à à bosser, à, à se donner à fond, et là où c'est la finale c'est tout ça, t'as le volant qui lâche quoi. C'est-à-dire que tu peux même pas t'en prendre à toi-même. Non mais c'est pas possible, le jeu il est buggy là Quand encore c'est une erreur euh, Une erreur que tu fais, bon tu t as les nerfs contre toi et tout. Mais là quand c'est. Quand c'est le matos qui rend l'âme, tu... tu peux rien faire en fait. Tu te dis juste.. Euh... Et comment comment est-ce possible Bah toute une année pour finir sur ça Moi j'ai pu regarder euh, Coquet qui était euh... Ouais bah voilà mais bon C'est bien beau de regarder les autres mais Donc on, on, on croise les doigts cette année là Là on croise les doigts cette année pour euh, Bah oui j'ai changé Reda parce que On a fini Non euh... oh, mais allez allez on va on va recommencer -re du coup hein. oh, bah. what what mais c'est impossible c'est impossible bah C'est mieux d'y jouer, oui, ou Plink, surtout quand t'es en finale des de, de, de World Series, quoi. <rire> je, déjà, quand tu, quand tu joues pour plaisir, euh, ton matos, il lâche, tu peux pas faire la course, t'as le somme. Mais euh, quand tu es en finale des World Series, euh, voilà. Bah oui, mon Reda, on a fini, fini Asdox Falls, donc du coup, euh, comme ça faisait qu'une heure qu'on streamait, je me suis dit, bah, on va faire une autre petite heure sur, pour finir Crash Bandicoot 2, comme ça, demain, on attaque Crash Bandicoot 3, quoi. Mais euh... mais ce niveau de la mort Allez là on y va, là, là on se concentre Ouais apparemment j'ai entendu que Thrustmaster a... a a eu énormément de problèmes euh, Ce qui la fout mal un petit peu quoi Ce qui la fout mal un petit peu Parce qu'on peut jouer sur, sur la carte du... Euh, bon ben en gros c'est... C'est les problèmes techniques qu'on peut avoir dans une course automobile quoi Mais bon enfin voilà quoi C'est pas une très bonne pub pour pour, pour... pour la marque quoi Et merde putain Mais oui c'est vrai que Reda est allé manger c'est pour ça que tu t'es plus là Mais voilà le temps que tu manges Tu pourras voir le replay demain euh... Ouais bah là j'ai eu de la chance euh... Ok on est bon, on est bon Et le petit checkpoint qui fait plaisir Le petit checkpoint qui fait plaisir Voilà Voilà Euh pas trop proche Ok on prendra le masque Après on fait d'abord le bonus parce que si on perd le bonus On perd le masque Ok Ça va, je viens, me, je viens me changer. Les... Ah bah comme ça, vous allez me voir, euh, vous allez me voir rager, ça vous change les idées, c'est ça Quelle bande de sadique euh... Hop. Ah mais non, non non, qui est con, qui est con, qui est con, qui est con, qui est con Mais qui est con et la baise j'ai oublié yo venturas bienvenue euh, venturas c'est alex alex il change 20 fois de, de pseudo tu sais jamais euh... venturas déclinez votre identité est ce que vous êtes alex venturas Mais non! Mais non! Non, c'est pas Alex. Déjà, pas de soucis. C'est juste parce que, voilà, on a Alex Ventouras qui change beaucoup de pseudo, donc euh, voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas à être désolé. Bienvenue sur le live. Bienvenue. Comment vas-tu, Ventouras? Première fois sur le live en plus. Mais non! de plutôt que faire rond-croix j'ai fait croix-rond forcément ça ça marche beaucoup moins bien pourquoi tu fais ça de quoi je de quoi de quoi je fais quoi bah, alors euh, ctr on a fait un marathon ce week-end j'ai fait les 100% de ctr en un stream Après, je pense effectivement... Que je vais faire euh... je pense effectivement que je vais faire euh... crash nitro kart et crash tag team racing euh... par la suite ouais parce que même si mon jeu de oh non même si mon jeu de prédilection euh... c'est crash team racing euh... bah crash nitro kart est quand même pas mal et euh... même s'il n'arrive pas au niveau de ctr et euh, je dois admettre que Crash Tag Team Racing, même si techniquement et tout, ça c'était pas le jeu de, de la décennie. C'était très sympa d'avoir un, un jeu mi-plateforme, mi-karting. Euh, mi, euh, mi Donc euh, ouais, je pense que je vais le faire aussi. Ah. Ok bon bah tant pis il hein, y en aura une qu'on n'aura pas hein, parce que sinon.. Euh... Franchement j'ai besoin de me faire de. entre me faire chier ou penser trop à ma crush pour préfère venir tu vois, pour. Ah mais voilà, comme ça tu pré. Tu, tu penses à ton autre crush Merci mon Pling, ça me fait plaisir Aïe aïe aïe, c'est jeune, je vous jure. T'es jeune, t'as 20 ans, t'auras. Oula T'auras.. T'auras le temps d'avoir des crushs. Et bah c'était sûr. Ah, c'était sûr, c'était sûr que j'enchaînais trop de trucs là. Voilà. Et ça, c'est très, inté très intéressant de ne pas prendre le masque avant le niveau bonus. Comme ça, vous êtes sûr de. À devoir, je adoré. Ouais, cartes était très, très cool quand même. En fait, je, je, c'est incroyable parce que je ne sais pas du tout comment euh, comment passer ce passage-là en fait. c'est compliqué Putain c'était sûr C'était sûr Maintenant, surtout à cause de l'autre bout de chou Qui me fait que devant En posant une question Ouais mais vous aussi qu'est-ce qu que Non J'ai été passé C'est pas une bonne idée de, de parler à Maël Comment on peut faire là je comprends pas hein. C'est sûr que je vais me faire toucher c'est sûr que je vais me faire toucher Mais oui mais je comprends pas comment tu veux passer ce passage en fait Comment tu veux passer ce passage en fait, comment tu veux passer ce passage, en fait Oh putain OH NON OH NON Ah Oh putain il manque une caisse Le Somme Non, c'était pas là que j'étais mort la dernière fois Putain mais c'est pas possible Mais si je crois que c'était là que j'étais mort Mais je crois que c'était là Il me reste deux vies Il me reste deux vies Putain vous allez voir que ça va refaire la même Et si ça refait la même je vais péter un plomb je vous le dis Je, je, je vais péter un plomb va faire la même. Putain Mais non Mais non Mais non Deux vies, De... euh, on récupère une vie Allez on a encore une chance Mais c'est impossible Si c'est possible Et si c'est possible Et c'est fait Et c'est fait, fallait pas se faire piéger Fallait pas, fallait pas glisser Voilà les amis Tu me raconteras ça, mon petit Plinks, je te dirai comment ça marche, la vie. Ce qui est faux. <rire> Ce qui est faux. <rire> merci Ventouras, merci mon Plinks, merci mon Reda. Oui, mon plan génial est presque achevé. Et c'est à toi, Crash Bandicoot, que je le dois. Engine, que se passe-tu Quoi elles nous volent notre signal Crash, Cortex n'a pas du tout l'intention d'utiliser les cristaux pour sauver l'énergie de la Terre. Merci Lady Bon bah, on va affronter le boss final avec une seule vie. Let's go, hein! Let's go! <rire> Let's go! Oh putain, c'est un jetpack aussi. Oh putain, je me rappelle plus comment le. Comment on. Attends. Et. Oh là là. Euh. Non. Oh là là là là là. La conduite du jetpack elle est incroyablement oui. Je peux pas le défoncer là. Ah. Ah Attends mais je perds pas de vie moi, pas possible quand même. C'est tellement chiant. Allez là Ah d'accord mais en fait faut le défoncer Faut le défoncer avant qu'il arrive à la fin Ok génial Let's go! bah la suite les amis ce sera demain Demain on se fera un petit crash Bandicoot 3 On se fera un petit crash Bandicoot 3 Là du coup je pense qu'on va, on va conclure Le live maintenant euh, Tout simplement parce que j'ai encore pas mal De taf euh, à faire et donc du coup euh, Je vais en profiter Et donc du coup bah, demain on fera un, Une soirée spéciale crash Bandicoot Non pas 2 mais 3 euh, Du coup voilà sur cela les amis bah, je vous remercie pour ceux qui étaient là ce soir J'espère que vous avez passé un bon moment Et nous eh ben, on se dit euh, Eh bien ça finit tous ces jeux ah, Bah oui hein, là il faut, hein, il faut. Euh, Même si euh, bah, du coup demain on va attaquer Crash bon, coup 3 <rire> mais, euh, mais il faut C'est tellement rapide à, à demain les cracks Ouais ce soir c'était un petit peu rapide mais en même temps Voilà, J'ai un peu du taf Donc, euh, donc moi ça m'arrange un petit peu de, de finir On a fait 1h40 de live bon, C'est un petit peu moins que les 3h d'habitude Mais euh, voilà j'ai pas envie d'attaquer Crash Bandicoot 3 Juste pour une heure. Euh, donc comme ça on se fera demain euh, 3 heures de Crash Bandicoot 3 Et donc voilà c'est mon épisode préféré en plus Donc j'ai envie de, de bien m'y mettre Sur cela les amis je vous souhaite une très bonne soirée à vous Passez une très très belle soirée Une belle fin de soirée Et nous et ben, on se dit euh, dans la semaine les amis 5 subs Donc soyez attentifs et je vous les offre à vous Et ben voilà Nickel, merci mon Plinx, merci à Ventura, merci à Letty, merci à Reda, merci à De euh, Desnaz qui était là, merci à Tsutu qui est passé tout à l'heure, merci à tous ceux qui étaient là ce soir, et rendez-vous donc demain à 20h pour Crash Bandicoot 3, salut à tous